Mes petits chéris, pour cette nouvelle année, je vous souhaite de l'amour, plein d'amour, que de l'amour. De l'amour gros comme ça, de l'amour fougueux, de l'amour éternel, de l'amour qui swing, de l'amour qui vole, de l'amour qui plane, de l'amour qui chante, de l'amour en fleurs, de l'amour toujours, de l'amour plein les yeux, plein les poches, plein les bras. Voilà, que ça Ou alors du sexe, plein de sexe, que du sexe.